Alors, sur, sur, sur l'assainissement à, à Montpellier, on a, on, a, on, a, on a un problème qui est le, fonction, le, le fonctionnement de la, la station Maïra, sur lequel est raccordé euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de communes, beaucoup de réseaux de, de collègues des eaux usées, euh, de, de, de plein de communes de, de, de, de la métropole, plus d'autres communes euh, de, de l'intercommunalité euh, euh, du pays de l'Or, etc. Donc on a un gros problème. Donc euh, quand, quand il pleut, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas l'expliquer, euh, la station d'épuration n'est pas en capacité de, de traiter euh, l'ensemble des eaux qui, a, qui, a, qui arrivent. Et donc qu'est-ce qu'elle fait Elle balance ces eaux non traitées euh, dans le lèse. Donc la pollution du lèse, ensuite euh, ces eaux arrivent euh, dans, dans, les, non, dans les étangs, et ça se retrouve sur... Euh, sur la côte littorale et donc euh, vous pouvez avoir une établissement de béliade comme ça s'est produit déjà plusieurs fois euh, parce que euh, vous avez vous avez de la matière fa... vous avez de la matière fécale à, à, à 100 mètres au bord, à, au bord de la mer quoi. au large à, au, bord, au, bord, au, au niveau de Palavas donc, euh, donc pour résoudre ce problème là euh, la métropole euh, de Montpellier a décidé de moderniser Maëra au euh, 34 avec Attac, Montpellier et FL2LR et l'association euh, spécialisée euh, sur la question des déchets, on a, on a, on a demandé, demandé aux préfets euh, du département que soit organisée euh, euh, une concertation publique préalable. Parce qu'eux, ils avaient décidé ça et, euh, et euh, ils partaient sur. Euh, euh, sur, sur, la mise en, sur la mise en œuvre, avec juste une enquête publique euh, euh, et, à, et, à, et à un comité de suivi. Donc on a obtenu cette concertation publique préalable, et donc ça nous a permis de, alors, de faire un certain nombre de remarques, euh, en disant, sur certains, sur certains aspects de la pandémie, on est d'accord sur d'autres aspects, on n'est pas d'accord. Euh, sur, sur, sur, sur certains aspects, il faudrait il faut procéder cette matière-là, même pas de la manière, de la manière prévue par, par, la, par la métropole. de enfin, Reste qu'elle est dans un très mauvais endroit, ah, okay. très près, de, très oui. près du l'Est. Elle ne filtre pas suffisamment l'eau. Ouais. Euh, le, son principe même de rejeter en mer, parce qu'il paraît qu'il y a des courants, les pêcheurs se, se plaignent, et qu'il y a des courants qui ramènent les matières usées, Enfin, vraiment c'est un sac de, de ouais. euh, sac de, de nœuds enfin une, une catastrophe quoi enfin, un truc qui va pas du tout ça pue moi j'habite à côté il y a des tas de jours où ça sent mauvais passer le pont là ça remonte par le euh, dans le lest ça, ça sent mauvais mm -hmm. euh, de genre sulfure je sais pas quoi voilà. et donc euh, vraiment euh, à mettre en cause. Je comprends pas que. Oui, mais le, ça le, soit, le, ça le, le, le problème, c'est que, que la station mairale existe. Et le, et le raccordement de Casserie a, il a été fait. Qu'est-ce que tu vas dire Moi, je n'en veux pas. On, on, on, on vire tout ça et on, et on construit une de station d'opération ailleurs, ailleurs sur, sur, le, sur le, le périmètre de la métropole. C'est pas possible de dire ça. Ce n'est pas possible de dire ça. Parce qu'en plus, là, les usagers, ils vont payer, ils vont payer un max. Quoi. Ils vont payer à, sa, à max. Euh, et on n'est pas, pas sûr que, euh, que, que les stations d'épuration qui vont, qui vont balancer euh, euh, dans, dans la Mousson ou, ou ailleurs euh, ne fassent, fassent pas les mêmes conneries que Maïra. Donc, donc, donc pour moi, la, la, stratégie, à, la stratégie à retenir, c'est de dire, cette station, elle va être placée, elle est en zone inondable. Euh, en plus d'un en zone qui a été urbanisé, c'est-à-dire qu'en fait, le risque d'hydratation, ce n'est pas simplement le débordement du lèse, c'est aussi euh, le ruissellement des eaux euh, sur, les, sur, les sols, euh, sur, les, sur les sols urbains. Euh, le c'est une, une, une mauvaise idée. Donc, euh, ce qu'il faut, euh, c'est ce qu que vous ré régliez le problème euh, le, le, la, de la mauvaise manière. Et ça, et ça, ça veut dire pas seulement augmenter la capacité de, de, de, la, de la station d'épuration. Parce que, a, le problème, c'est qu'il y a des eaux de pluie qui arrivent, qui arrivent mêlées avec, les, avec les, les, les eaux usées au niveau de la station, station d'épuration. Et donc, c est, c est, ces eaux de pluie, elles arriveront toujours, quoi. Donc, il faut, il faut impérativement, qu'ils s'attaquent aussi euh, au, au, au, réseau de, au réseau de collecte et, euh, et, au réseau, et au réseau militaire. Au réseau de collecte, les eaux usées et au réseau militaire. Et ça, ça coûte du pognon et ils ne veulent pas le faire, quoi. Donc ils sont en train de nous balader en disant en augmentant la capacité, on aurait des problèmes. Mais c'est pire, c'est pire. C'est l'extension, c'est que c'est... Il faut arrêter l'absurde. Au moins... Au moins ah, bah, ils ont dit après Castries, il n'y aura plus d'extension. Ah, oui, oui, ah, oui. Ah, oui. Donc ça, c'est des choix politiques. On peut discuter à la perte de vue. Il y avait des, des stations d'épuration qui étaient faites pour euh, Chapitre, Montpellier, tout le nord de Montpellier, Castries, etc. Ils avaient des stations d'épuration locales. On a tout centralisé sur Maïra, oui. voilà, mais... Non, mais bah, attends, il euh, y a... Euh, oui. sur, sur, le, sur le cas de Castry, euh, la station, la station d'épuration de Castry, elle n'était elle, elle elle était plus au nord, c'était une catastrophe, quoi. Oui. Donc, il fallait la refaire. Il fallait la refaire. donc, eux, ils ont profité du fait que cette station d'épuration n'était pas au nord, pour dire, on raccorde sur Maïra, parce que ça coûte moins cher, on s'en va pas, quoi. Ben oui, mais c'est pas Le coût du raccordement, c'est aux alentours de... Alors, euh, en tout, euh, donc, euh, la, partie, la partie purement casserie, et puis en plus ce qu'on appelle l'intercepteur euh, est, c'est 12 millions d'euros. Une euh, de ça sur d'épuration, la taille de l'est, c'est plus que ça. C'est plus que ça, ouais. C'est plus et, et en plus, en plus ça, ce qui pose problème aussi à... Euh, c'est qu'en concentrant tout sur une même station d'épuration, on ne peut pas faire la réutilisation des eaux usées. Ah oui, bah, c'est ça. Oui, ça. Pour, pour l'irrigation agricole, pour des trucs comme ça. On ne peut pas. Parce que vous n'allez pas euh, euh, euh, créer un, un tuyau pour remonter les eaux usées traitées euh, dans, une, dans une parcelle d'agriculteurs au heures de Montpellier. Quoi. Ça n'a pas de sens. Du point vue économique, ça n'a pas de sens. Quoi. Donc il y a des tas de choix qui nous ont été imposés, parce qu'on ne vous a jamais consulté sur ça, jamais, jamais.